Salut tout le monde, je suis content de vous voir, c'est Winman, écoutez, vidéo exclusif euh, au Patreon. Je voulais vraiment vous remercier là, pour l'appui que vous me donnez là, à chaque mois. Euh, vous voyez le plan? Mais écoutez, vous savez un peu c'est quoi ce plan-là? Euh, c'est ça la surprise là, que je voulais vous montrer. Euh, les membres YouTube ne verront pas euh, cette plante-là. C'est un cadeau de Stoneham qui m'ont été donné là, euh, il y a quelques, quelques mois. Vous vous rappelez du vidéo, les trois couches-couches de DNA génétique, les trois phénotypes de couches-couches DNA génétique que j'ai mis sur YouTube il y a quelques semaines, quelques jours. et bien, ça, c'est le phénotype numéro un. Celui que j'aime le plus, avec un goût gazé J'ai déjà goûté à ces cocottes-là, à ces fleurs-là, de ce phénotype-là. Il y a beaucoup de là, là, là. Hein? Si vous regardez à terre, là il y a des euh, bouteilles de pepsi euh, j'ai coupé euh, j'ai coupé des, euh, des, des, des, des, euh, des boutures en espérant avoir des racines et en ayant des racines on va appeler ça des clones donc j'ai déjà deux clones qui sont vraiment là, euh, très bien partis euh, même qui poussent vraiment très vite un petit peu trop vite même et ces deux clones là je vais les présenter à youtube euh, ça va être deux plans additionnels à ma plante le 9 e et le 10 e 9 e et 10 e plan que je vais additionner deux couches couches de la compagnie DNA génétique donc euh, cette plante là je ne vais pas la, la faire tourner en fleurs, je vais la garder euh, dans une autre salle, une salle de veg que je vais toujours garder en 18-6 c'est une plante euh, que je vais garder le plus longtemps possible, couper des euh, boutures et euh, en faire des clones. Et éventuellement, je vais faire euh, 3-4 plantes de couche-couche et d'autres euh, plantes là, euh, dans ma prochaine grow donc, vraiment merci à la gang de Stoneham de m'avoir donné ce, cette plante-là. Elle est beaucoup plus grosse que du moment qu'on me l'a donnée. Donc, j'espère que la gang de Stoneham est fière de moi. Et puis, euh, exactement. Donc, j'attends un autre, j'imagine, 3x3 ou 4x4. Je pas fait mon choix encore. J'ai pas fait mon choix. Euh, Peut-être ça va être une 3 par 3 ma future tente. Et la lumière va être une SF1000. Ça va être une lumière 4 fois plus petite que celle que j'ai en ce moment. Ça va être encore une lumière Spider Farmer. Encore une fois, je n'ai pas fait mon choix encore, mais ça va se faire très bientôt cette semaine. Donc, je dois vraiment vous remercier mes patrons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, cette mère-là, là, euh, on ne la verra pas sur YouTube. Donc, je vous laisse là-dessus. Toujours un gros merci euh, très apprécié de votre support. Tchau.